et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble une nouvelle stratégie une stratégie pour ceux qui euh non pas les couilles, ceux qui euh, n'osent pas affronter les manches, ceux qui n'arrivent pas à passer des manches euh, en zombies. Une stratégie qui est vraiment euh, difficile à trouver, c'est la première en son genre. Donc vous allez voir directement, je vais cacher la caméra de celui qui nous propose cette stratégie incroyable. Et vous allez voir que cette stratégie va permettre de passer des manches en illimité et ce euh, jusqu'à la fin de votre game. Donc bien sûr il ne faut jamais descendre car vous devriez affronter les zombies, vous devriez jouer avec des couilles. Et euh, je pense que ce genre de stratégie est fait pour euh, les joueurs qui n'ont pas de couilles. Donc le mec qui a fait ça, a fait ça en stream, il a fait ça en direct live sur Twitch. Euh, beaucoup de personnes le regardaient, il a littéralement détruit la map euh, en faisant ce truc. Donc bon, euh, je pense que tout le monde a compris que je suis en train de troll. Ce mec euh, donc a fait un glitch, il n'y euh, a rien à envier là-dedans. Donc vous allez voir comment il va crever. Donc euh, j'ai fait cette vidéo pour ceux qui veulent, au cas où, faire une pause. Pour aussi dénoncer euh, le fait qu'il y ait déjà des bugs sur un jeu, un jeu nouveau. Bon, il y a toujours eu euh, des bugs sur les jeux nouveaux. Mais au moins, peut-être que si euh, certaines personnes font des vidéos dessus, et bah, euh, les bugs seront corrigés, il n'y en aura plus. Donc je vais vous remettre un moment euh, de sa mort. Et puis bah, je vais vous laisser euh, sur ces images, les images d'un grand victorieux, d'un d'un Romain euh, à la sortie d'une grande bataille, et voilà, une belle mort de soucis voilà. Allez, à bientôt tout le monde, ciao